Bonjour à tous, donc je vais effectivement vous parler de ce papier. Alors a priori, là ça devrait être bon. Euh, donc, ce papier qui a été publié dans un journal de médecine nucléaire donc, en avril dernier, qui s'attachait à, à essayer de, de quantifier, de mesurer l'incidence de, des fixations sur l'air cardiaque du, dans le cadre de scintigraphie osseuse réalisée pour une autre indication. Une de recherche d'amylose. Donc, la scintigraphie osseuse, puisqu'on en parle, effectivement, vous savez euh, tout ce qu'elle est un des éléments clés euh, dans l'algorithme du diagnostic d'amylose à transthyrétine, avec également la recherche de gammapathie monoclonale. Et on a euh, sur le compte rendu un score qui nous est rendu, qui est le score de Perugini, euh, qui est... Euh, Visuel et qui finalement est assez facile à rendre lorsqu'on a les images, puisque le score 1 c'est une fixation sur l'air cardiaque qui est faible, qui est en deçà de la fixation de la silhouette osseuse. Le score A2 en théorie est rendu lorsqu'on a une fixation sur l'air cardiaque qui est équivalente à la fixation osseuse, et le score A3 lorsque la fixation cardiaque est plus importante avec du coup une diminution de la fixation du squelette. Donc cette étude elle a eu. Euh, trois objectifs différents. Le premier, c'est euh, d'analyser, de, de quantifier la prévalence de la fixation cardiaque des patients, euh, des scintigraphies osseuses réalisées donc pour une autre indication, et notamment, euh, la plupart du temps, une indication soit rhumatologique, soit euh, néoplasique, avec notamment des néoplasies euh, prostatiques, avec un bilan euh, d'extension réalisé dans ce cadre-là. Elle a également est voulu euh, savoir quelle était la prévalence de la mutation dans ce cadre-là, sur le gène de la transthyrétine, et en dernier temps, essayer de voir s'il y avait un impact de cette fixation cardiaque sur la survie chez des patients tout venant du pot et donc pas connus pour une cardiopathie sous la santé. Dans le bras euh, initial, puisqu'il y avait une phase rétrospective et une phase prospective, euh, dans l'étude rétrospective donc observationnelle, ils ont euh, relu euh, près de, euh, donc on verra après plus de 6000 patients euh, qui avaient une scintigraphie osseuse entre les années donc 2009 et 2020 dans un centre au nord de l'Italie. Euh, les scintigraphies elles étaient réalisées de manière assez classique avec un cliché tardif 2 euh, à 4 heures après l'admission euh, du produit qui était soit de la soit du DPD. Euh, les images ont été relues de manière indépendante par deux médecins nucléaires expérimentés en aveugle du pont, et pour l'analyse prospective du pont, ils ont repris tous les patients qui fixaient, avec un score de péruginie supérieur ou égal à 2, et ils ont voulu voir euh, euh, s'ils si avaient une cardiopathie ou une neuropathie. Donc, la limite de ça, c'est qu'ils ont exclu les patients de plus de 80 ans, et ils ont exclu les patients qui étaient connus pour une cardiopathie ou une neuropathie dans l'intervalle. Donc, finalement, on verra après, ça nous élimine un, un grand nombre de patients. Et donc chez ces patients-là, en prospectif, ils leur ont proposé donc une évaluation cardiaque, neurologique et une analyse génétique. Donc on a effectivement dans ce papier plus de 9600 scintigraphies osseuses qui ont été relues durant ces dix années précédentes. Et sur ces 9000 scintigraphies, il y a, il y a retrouvé donc 67 patients chez qui on retrouvé une fixation sur l'air cardiaque. Donc, dont 47 quand même, donc plus de 70% des patients avaient un score de péruginie 1 et 20 patients avaient un score de péruginie 2 ou 3. Et en majorité, des scores à 2, comme vous pouvez voir ici. La moyenne d'âge, elle est assez élevée, hein, comme on voit chez nos patients qui peuvent avoir du coup, effectivement, le diagnostic via, fortuitement, via une scintigraphie osseuse réalisée pour une néoplasie prostatique ou euh, rhumatologique. Euh, ce qu'on peut voir également, c'est que finalement, euh, on n'avait pas de fixation de grade 2 ou 3 avant 70 ans, alors qu'on avait quelques patients avec un score à 1 euh, à partir de 50 ans. Le suivi du coup, de cette étude a, a une moyenne d'environ euh, 47 mois, donc environ 4 ans, avec euh, sur le suivi 40 patients décédés. Euh, on compare, donc ils ont voulu comparer les grades 1 aux grades 2 et 3 et euh, au sujet contrôle. Et finalement, on voit que les scores à 2 ou 3 sont en moyenne statistiquement plus âgés. Ils ont une fraction d'éjection plus basse, donc avec une atteinte cardiaque déjà euh, évoluée et une survie euh, diminuée, avec un taux de mortalité qui est augmenté dans ce groupe-là. Il y avait une tendance, mais qui sortait pas euh, de manière significative pour une augmentation de la proportion de patients admis pour insuffisance cardiaque dans les populations de score 2 ou 3. Dans les deux sujets qui ont pu être inclus de manière prospective, dont je vous le disais tout à l'heure, effectivement, la limite de cette étude, c'est que finalement, dans le bras prospectif, ils n'ont pu inclure que deux patients qui ont été volontaires pour être étudiés sur le plan cardiaque et neurologique. Et finalement, l'analyse génétique a été négative pour les deux. Et euh, ils avaient effectivement une cardiopathie sous-jacente pour un, avec même une fraction d'éjection à 35 un antécédent de dissection ortique. Et, euh, et donc, du coup, de la n'avait pas été euh, diagnostiquée auparavant. Donc, sur la mortalité, on voit effectivement qu'il y a un impact qui sort de manière significative, avec une diminution de la survie des scores à 2 euh, à 3. Oui, deux ou trois qui sont ici en rouge, alors qu'en vert, on a les scores à 1 et en bleu, on a les sujets contrôles. Et donc, dans ces deux bras, on n'avait pas de différence significative. On le voit ici dans l'analyse univariée, effectivement, le fait d'avoir une néoplasie euh, versus une, une indication rhumatologique, il n'y avait pas de différence significative, mais par contre, le score à deux ou trois sortait sur la mortalité. Euh, là, je ne sortais pas non plus dans, dans ce cas, dans cette étude-là. Donc en conclusion, dans cette étude, ils ont montré une incidence de 0,7% de fixation euh, cardiaque et donc de diagnostic d'amylose cardiaque euh, chez des patients qui avaient une scintigraphie pour une autre indication et qui donc une découverte fortuite. Euh, dans les autres études euh, rapportées euh, dernièrement qui ont étudié à peu près le même nombre de patients. Finalement, on a des, des variations de 0,5 à 2 de prévalence. Donc, on est dans les chiffres déjà décrits dans la littérature. Par ailleurs, l'impact pronostique, comme on pouvait s'en douter, a été démontré dans cette étude avec une, une survie qui est abaissée chez les patients qui, qui fixent avec un score au moins à 2. Et Par contre, ce qui est noté aussi dans cette étude, c'est que le péruginie 1 n'avait pas de différence de mortalité dans le suivi euh, comparé au sujet contrôle. Euh, par ailleurs, euh, donc ça c'est la limite de cette étude, l'analyse génétique a été effectuée chez seulement deux patients et donc on n'a pas euh, la vraie proportion des patients mutés euh, versus sauvages dans cette population. Par ailleurs, les amyloses AL avaient été exclues Lorsque, dans les data qu'ils avaient pu collecter, la gamma monoclonale avait été objectivée, le patient était exclu de, de la cohorte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remets mon micro. Merci beaucoup, Eve, pour cet article intéressant. Et ben, voilà, il est ouvert à, à la discussion. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Moi, j'en aurais peut-être une déjà. Euh, euh, est-ce que le, le type de traceur, je n'ai pas vu clairement s'il si, euh, parlait du type de traceur, est-ce que ça peut avoir une influence sur la quantification de temps en temps Le DPD, parfois, corrige des sous-estimations par d'autres traceurs. Vous avez cette expérience. Est-ce qu'ils en parlent dans ce... Alors oui, effectivement, ils, euh, ils disent bien qu'ils ont utilisé les deux, DPD et HMDP. Alors, je n'ai plus en, en tête les chiffres de, que ça concernait comme, comme nombre de patients euh, qui fixaient. Euh, est, que est les médecins nucléaires qui sont avec nous pensent que ça peut être une limitation du papier de ne pas avoir séparé les deux traceurs Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, euh, bon, nous, on a une petite expérience de l'utilisation des deux. On a pu comparer chez les mêmes patients euh, oui. l'intensité de fixation du DPD et du HMDP. Alors, c'est vrai que le DPD fixe un tout petit peu plus, euh, de l'ordre de enfin, moins d'un pour cent de différence, donc euh, voilà, ce n'est pas significatif. Moi, je veux juste peut-être faire quelques commentaires sur, je pense qu'en -ce qu fait, c'est possiblement une population a priori plutôt d'amylose enfin à cet âge-là, euh, mais même si on n'a pas les preuves et le gén génotypage, euh, c'est intéressant de voir que ce, ces profils de patients avec des amyloses à des stades tardifs, finalement, on retrouve les mêmes données que les données initiales du péridginis, c'est-à-dire que le score de 2 à 3, c'est vraiment celui qui est associé au pronostic et 1, un peu moins. Euh, et... Euh, ça donne peut-être une petite idée de la prévalence de l'amylose dans une population un peu tout venant, parce qu'il n'y a pas de... Bon, certes, c'est des gens qui sont adressés pour une scintigraphie osseuse, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un biais de sélection majeur sur une population générale, euh, sauf si on estimait qu'il y avait un lien vraiment entre cancer et amylose. Donc, ça donne un petit peu une idée de la, de la prévalence de l'amylose dans cette population de patients âgés. Donc, je pense que ça, de ce point de vue-là, c'est aussi assez intéressant de voir, euh, d'avoir ces données euh, qui ne sont pas toujours évidentes, sinon à collecter. Moi, ce qui, ce qui m'a surprise un peu dans l'étude, c'est que finalement, on a quand même un impact sur le pronostic, alors que c'est souvent des patients qui sont asymptomatiques. Pour en avoir quelques-uns dans le dépistage d'une néoplasie prostatique, on les retrouve avec un nt NP qui est normal, avec vraiment une atteinte qui est débutante et que finalement, au bout de quatre ans, on voit qu'il y a quand même un impact sur la mortalité, alors qu'on n'a pas un suivi dans cette étude qui est très, très long. Donc, euh, effectivement, on les traite et après, on a raison puisqu'on a quand même un impact assez rapide sur, sur la survie. En même temps, il ne faut peut-être pas que cette étude fasse passer le mauvais message que les grades de 1 de Perugini sont pas graves, parce que c'est peut-être là que le traitement est plus, oui, est sûr. plus efficace et de les, les attraper précocement, c'est parfois une chance. Hein, les amyloses qu'on détecte tôt avec un BNP normal et un Perugini pas trop élevé, on se dit que c'est est là qu'on va être le plus efficace peut-être pour, mm -hmm. pour leur avenir. Je suis 100 d'accord, mais c'est vrai que c'est les données pronostiques qui sont… Euh... On voit qu'il y a une évolution défavorable beaucoup plus rapidement, mais c'est normal, c'est des stades plus tardifs de la maladie. Donc, évidemment, il faut essayer de les traiter plus tôt pour pouvoir la, prévenir ces, cette évolution. Euh... Il y a une question dans, dans l'Assemblée qui dit, certain, je ne donne pas son nom, qui dit, alors il faut traiter les stades 1 alors Oui, je pense qu'il faut les traiter, en effet, parce que le traitement sera efficace précocement. À partir du moment où on n'a pas de traitement encore qui, qui, sont, qui permettent une réversibilité des, des lésions myocardiques, plus tôt on agit en bloquant vraiment les dépôts, plus on sera efficace pour le, pour le patient. Donc oui, je pense que c'est une chance en effet d'être dépisté tôt, et, et oui, nous on les traite, mais par contre on fait, on fait une biopsie pour avoir une preuve histologique de, de l'amylose dans ce contexte. Alors, il y a une autre question dans les participants qui est intéressante. Je voulais la poser, d'ailleurs on l'a posée. Est-ce qu'ils ont bien exclu les ailes, bien entendu La question c'est exactement est-ce qu'on peut conclure qu'en présence d'une gammapathie, c'est d'une amylose AL et on exclut les patients, non, on sait pas. Ce... Alors dans, dans, la la méthode, pas... Euh, dans la méthode, la méthode de l'article, c'est effectivement, ils disent qu'à partir du moment où il y a eu une gammapathie apathie monoclonale objectivée, ils ont exclu les patients. Mais la limite de, la limite de ça, c'est que vu qu'on est en rétrospectif, effectivement, il y a probablement euh, des amylose AL dans la population qui n'avait pas été euh, forcément euh, mise en évidence. Enfin, on n'a pas de certitude qu'il n'y ait aucune amylose Et AL oui. dans, le, dans le papier. Et oui, c'est la question que je me suis posée en lisant le papier, est-ce est qu'il n'y a oui. pas des AL dedans En quel cas, il devrait y avoir un mauvais pronostic, même si c'est des pérou Des scores 1, oui. En l'occurrence, c'est vrai que c'est oui. plutôt euh, probablement qu'il n'y en a pas trop, parce qu'en effet, ils, mm -hmm. ils auraient euh, emporté la mortalité des scores 1, je pense, euh, en termes de survie. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'âge, finalement, à partir de 50 ans, on voit qu'on a des, des scores à 1. Et, et donc, c'est quand même plutôt déjà un début assez jeune. Il y a une question également dans, euh, sur le suivi. C'est une bonne question. Est-ce est que vous refaites des suivis de vos scintigraphies À quel moment, avec les nouveaux médicaments, on espère que ça va changer, modifier la fixation avec le Tafamidis peut-être moins, qu est que, qu'elle est votre attitude Alors, nous, on ne le fait pas. En effet, on le fait pour certains protocoles thérapeutiques qui le demandent. Et on a vu euh, certains patients diminuer leur, leur fixation euh, euh, récemment, sous traitement. Après, ils sont sous Tafamidis aussi. Donc, du coup, quelle est la thérapeutique qui va modifier euh, la fixation, euh, on ne sait pas. Mais en effet, sinon, on ne le fait pas en, en systématique. Parce qu'on priori, n'a pas de certitude qu'il y a un lien forcément sur la... Si on arrive à diminuer les dépôts. Est-ce que ça sera en lien avec une amélioration du pronostic On n'a pas de certitude de ça, mais je ne sais pas si c'est fait dans, à Mondor notamment. Après, là, le contexte est particulier, parce que c'est des gens qui ont des, des questions de scintigraphie osseuse. Et donc, c'est vrai que, indépendamment de, de cette question sur l'éventuelle amylose, amylose cardiaque, c'est des gens parfois qui sont amenés à revenir dans le cadre du suivi de leur pathologie, cancer de la prostate, par exemple. Et donc, c'est vrai que là, ça permet, chez ces patients, on peut arriver à voir l'évolution éventuellement. De, de, de la fixation des fixations qui étaient peut-être un tout petit peu douteuses on peut, on, le patient revient 3, 6, enfin 6 mois, un an après, on peut voir si ça, si ça se confirme, si ça se majore euh, ça sera un argument de plus pour lui donner un traitement ouais. euh... sur, sur les données de Montdor quand on répond, Ève, effectivement on a vu une aggravation chez nos patients, chez qui on a recontrôlé la scintille en absence de traitement alors quand ils ont une forte fixation évidemment c'est difficile d'augmenter plus hein, et le problème de la scintille c'est qu'elle est très sensible et elle s'élève très vite et là, récemment, Arnaud Gala et Shirley Audouard, de notre équipe avec, bien sûr, Emmanuel Eti, ont démontré que le tafamidis diminuait la fixation cardiaque. Donc, on ne sait toujours pas qu ce qu'est-ce qu qu'il fixe, hein. mais en tout cas, le tafamidis est capable de réverser la fixation cardiaque. Mmh. C'est évalué sur une petite cohorte, en rétrospectif, etc. Mais mmh. c'est la première fois qu'on a pu, nous, identifier effectivement une régression de la fixation sous un traitement. Donc, euh, oui. possiblement, le diminue la fixation de Enfin, euh, du moins, on ne peut pas dire que oui. ça diminue la fixation du, du tracéroso myocarde on ne peut pas en dire beaucoup plus, mais oui. Donc, le papier euh, a été accepté, il va être publié euh, au mois de décembre dans le Jack Cardiovascular Imagine. Oui, C'est une vérité. on a eu également quelques patients dans les deux situations, des patients qui avaient une détection il y a 10 ans sur une scintigraphie, on n'avait même pas fait attention et on a vu des scintis progressivement... Hein. Montrer une aggravation, et, et on a vu quelques patients sous famille, On famille. a contrôlés pas tous, mais qu'on a contrôlé et qui diminuent aussi leur prestation. Mais c'est pas, pas, pas dans tous les cas. Bon, c'est 14 heures, on est obligé de conclure. Merci beaucoup, c'était super, très intéressant de participer à cette réunion. Et je vous annonce la prochaine réunion Biblios qui aura lieu le jeudi 8 décembre. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir.